Autre type de diagramme, par exemple là-bas la, la part des bacheliers dans une génération. Je sélectionne tout le tableau, je vais dans insertion, diagramme et euh, je vais mettre, par exemple, pour que ça puisse se superposer avec des zones comme ça, ce qui correspond à peu près à ce que je voudrais. Alors euh, quelque chose comme ça sauf que je vois ici que ça correspond pas bien à ce que je voudrais alors déjà si je viens ici que j'enlève afficher la légende voilà alors c'est quelque chose de très joli mais qui veut quand même pas dire grand chose sauf que quand je viens sur plage de données je vois série de données en colonne et mais non en fait les séries de données elles sont en ligne et là, ça correspond bien mieux à ce que je voudrais. Il y a encore un truc qui me paraît peut-être bizarre, mais je vois aussi la première ligne. Ah ben oui, ce sont des étiquettes. Je coche ça. Ah Et là, ça correspond bien mieux à ce que je voulais. Alors, je peux revenir ici dans « Afficher la légende ». Et là, euh, voilà, ça correspond assez bien, a priori, à ce que je voudrais. Il me reste à mettre un titre par des bacheliers dans une génération. Et ça devrait être bien. Je vous laisse terminer. Si je prends euh, l'orientation prise en 2017 après la classe de troisième, alors là, je voudrais faire un camembert. Eh ben, je vais venir ici, je vais prendre d'abord... Pour les filles, insertion, diagramme, diagramme circulaire. Et euh, ben, je vois que ça correspond tout à fait à ce que je voudrais. Attention, euh, là, les séries de données sont ah ben, en ligne, ça tombe bien. Voilà, et la première ligne est une étiquette, la première colonne est une étiquette aussi. Voilà, et je fais la même chose pour les garçons. Dernièrement, taux de réussite au brevet. Et bien là, je vais pouvoir le prendre les deux ensemble, prendre un histogramme. Et bien là, directement, j'ai ce que je veux en faisant attention de bien chercher à mettre les légendes en axe horizontal et en axe vertical. C'est ici. Voilà.